L'objectif principal, c'est d'éliminer toutes les cibles. Un ennemi atterri dans la zone. Surveillez le ciel. C'est pas moi, il n'y a plus les sacs. C'est fini, il n'y a plus de sacs. C'est bien, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça va apprendre à tout le monde à stocker correctement des trucs et à pas être chargé comme, euh, comme des mules. Et ouais, un couteau dans la tête, ça one shot. C'est la nouvelle mise à jour. Ça t'inquiète que je l'ai vite compris. Mais, Mais. Du coup ça one-shot pas Bah si si c'est censé one shot mais je me je me demande si le feu s'est pas éteint dans l'eau. Ici 1-1, je demande une reconnaissance immédiate. Drone arrivé sur zone. Reconnaissance je en me cours. dirige par là Lui il va être obligé de venir. Je me dirige par là Attention, le drone quitte la zone. Lui dans la logique. Là il faut que je trouve un endroit intelligent où me positionner les gars pour fumer deux mecs. Hein. Je sais que j'ai deux mecs à accueillir les gars. Vous voyez le chemin parfait Wait, wait. OK, attends. Parce que tu m'as tué Tu m'as tué là-bas. Je me dirige par là. Je récupère le colis et on y retourne meilleur. La résue du solo, c'est bientôt hein. Hey German boy cute 41 000 balles, j'ai pas d'autoréa. C'est donc ça la vie d'artiste. Je l'amène dans un état la caisse, les gars. dans la zone. C'est pas vrai. Il y avait un mec accroupi dans la station depuis le début, les gars. Mais comment tu sais que je reviens par là? Ah, C'est pas possible. Cible marquée, feu à volonté Reçu, Langbo 3-1, on approche. Appes imminente. Le gaz progresse, on va avoir une nouvelle zone de sécurité. I'm back in game, boys. Plus que 10. Maintenez la pression. Vous en pensez quoi, chat La victoire vous ils aient quoi là? Il reste 5 personnes. Je me demande s'il y, y a pas le mec en face qui est en dessous, tu vois. Carrément possible. Le gaz avance. Nouvelle de sécurité. No! La Widow snipe! La Widow snipe messieurs! Mais non, je suis niveau 320 prestige 6 mais it's so crazy, so crazy.